Ali envolée l'aube a des pas furtifs de louve et des yeux de chacal de mes mains j'ai creusé la douve j'ai bâti sans vassal la tour au mur noir qui t'encloître ton épouvante voit s'accroître, Pareil à l'enflure d'un goître, Mon amour féodal. Que m'importe ton regard triste, Moiré, tel un pigeon. Qu'importe à mon trouble égoïste, Le rosier sans bourgeon. Je suis aussi lâche qu'un homme, et je t'ordonne et je te somme de languir en mes baisers comme en un étroit donjon. Et je maintiendrai sur ton sexe mon droit de suzerain. Tu briseras ton front complexe contre mon front d'airain. Lasse de voir tomber la brume d'un ciel malade d'amertume, dans l'ombre où l'espoir se consume, tu périras de faim.